Bonjour, vous êtes maintenant dans la collection française où vous trouverez des ressources précieuses en langue française. Si vous voulez me suivre, voici tous les livres en langue française pour vous féliciter la tâche. Tout d'abord, vous trouverez des livres pédagogiques et des guides pratiques tels que 100 stratégies pour différencier l'enseignement. Tous ces guides sont là pour vous aider à mieux enseigner en français. Dans cette partie, vous trouverez tous les livres de fiction tels que Le Petit Prince, mais aussi plus récemment, tels que L'Enfant de Saweto.